Ça, c'était moi avant la gêne. Donc En un mot, ma formation me dit que c'est peu banal. Euh, J'ai été archéologue pendant 7 ans. Archéologie, euh, c'est un métier passionnant, mais très précaire. Et arrivé à l'âge de 30 ans, j'aspirais à plus de, de stabilité professionnelle et, et financière. Et au moment où j'ai pris la décision de, de changer de métier, j'entendais beaucoup parler du développement à la télé et la radio. Et j'ai décidé de partir dans cette voie. Lui, Je travaille pour un éditeur de logiciels qui s'appelle Ageval Solutions. Mon rôle pour ce logiciel, c'est de, de le refaire entièrement. Aujourd'hui on a l'image du développeur qui est un homme et qui est plutôt un geek et en fait j'ai découvert que c'était pas du tout cela.